Ce que vous regardez sont des clips vidéo du récent carnaval qui a eu lieu au Brésil. Le carnaval de Rio de Janeiro est un festival de renommée mondiale qui attire des gens du monde entier. Il est connu pour ses costumes vibrants musique et danse. Malheureusement, certains groupes choisissent cela moment de se moquer de Jésus et de la Bible après près de deux ans d'inactivité en raison de la pandémie. Le carnaval de cette année a repris ces activités, mais une école de Samba à Rio de Janeiro, connue sous le nom de Gaviol de Fiel, a décidé de se moquer de Dieu et de la Bible. Avec leur thème et défilé, l'école Gabiose de Fiel se caractérise toujours par la création de défilés avec des thèmes qui se moquent de Dieu et de sa parole cette année, ils ont créé une représentation de la création dans un paradis rouge où ils ont exprimé que le péché est quelque chose de naturel pour les êtres humains, et non une conséquence de la désobéissance. Cette action en a surpris beaucoup, et surtout les chrétiens. Pour cette performance particulière, les acteurs incarnant Adam et Eve donnent des costumes, rouges et lentilles de contact blanches, pour créer un look effrayant, pendant que l'acteur représentant Jésus était suspendu dans les airs pendant une heure complète. Selon le chant Gabio le thème de cette année représentait la liberté religieuse et l'intolérance promouvant une unité de toutes les religions et diversité sexuelle, où les gens pourraient dire Amen. Ce n'est pas juste comment la promotion de la liberté religieuse et de l'intolérance se traduit-elle par une insulte à la religion des autres. Il est rapporté qu'après le défilé, l'acteur représentant Jésus aurait commencé à se sentir mal à l'aise d'être suspendu dans les airs pendant une période prolongée. Et a dû être secouru par les pompiers du Sambadrome d'Anambi. L'homme dont l'identité est inconnue était suspendu au sommet d'un camion en mouvement. Et décoré qui était l'une des principales attractions en plus d'Adam et Eve, il a été emmené rapidement au sol afin qu'il puisse obtenir des soins médicaux. Et il avait encore conscience à l'époque. Mais quelques heures plus tard, il était transféré aux urgences de l'hôpital de Santana où les médecins l'ont vérifié son état de santé à l'heure actuelle est encore inconnu. Ce n'est pas la première fois qu'un acteur subit un événement soudain lorsque ce type d'activité au Brésil représente Jésus essayant de se moquer de lui parce que le dernier temps, où il y avait aussi un autre acteur déguisé en Jésus crucifié et vaincu par Satan, la rumeur disait que l'homme avait plus tard un accident de voiture. Que pouvons-nous dire à cela Ces gens se moquent de Dieu. Jetez un œil à cet affichage satanique en cours et les gens sont juste assis autour d'acclamations. Prétendant s'amuser, est-ce comment s'amuser C'est carrément se moquer du christianisme. Ils ont quelqu'un déguisé, agissant comme le Christ et ils ont aussi des gens blasphématoires. Déguisés en Satan attaquant le Christ et le poignardant avec une fourche. Si les gens ne sont pas ignorants de ce qu'ils font, ils savent que c'est une moquerie. Mais un homme peut-il se moquer de Dieu L'Écriture dit que Dieu ne peut pas être moqué. Galates 6, 7 à 8, Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Après une telle démonstration démoniaque les gens sont plus tard surpris par le niveau de méchanceté et de destruction qui vient sur la terre vous récoltez tout ce que vous semez. Si vous dînez avec le diable pourquoi seriez-vous surpris quand il se présente et montre ce qu'il est bon chez ces gens au nom des festivals et des carnavals. Son défilant littéralement s'attend autour de leurs villes en l'adorant. Ce sont la description des démons, donc ce qui se passe vraiment ici, quelqu'un pourrait dire qu'il est ignorant, c'est juste de l'art non Ce n'est pas seulement de l'art ou du divertissement, beaucoup de recherches et de planifications sont effectuées avant d'exécuter. Quoi vous voyez ici c'est la conception de l'imagination. De quelqu'un est mise en place avec une grande équipe. Le diable utilise clairement quelqu'un pour envoyer un message à travers pour peindre un faux récit dans l'esprit des gens. Savez-vous combien de temps et d'efforts sont nécessaires pour concevoir une de ces choses Ils pensent qu'ils se moquent du christianisme. Mais en fait ils se moquent de mêmes Ils pensent que c'est amusant ou nous nous amusons. Il n'y a rien d'amusant à propos de vous faire défiler, en vous faisant passer pour un démon ou un fantôme, nous avons vu une exposition similaire au Royaume-Uni au jeu du Commonwealth. Pourquoi aimons-nous promouvoir L'adoration des idoles n'y a-t-il pas d'autre thèmes que nous pouvons explorer pour transmettre un message positif Pourquoi les idoles ont récemment frappé un tonnerre Statues au Brésil ce sont des idoles. Vous pouvez regarder la vidéo complète, beaucoup croient que c'est un acte de Dieu. Parce que Dieu est contre le culte des idoles, il nous avertit clairement de ne pas faire d'images gravées. L'écriture dit que vous ne ferez pas pour vous-même, une image sculptée ou toute ressemblance. De tout ce qui est dans le ciel, au-dessus ou qui est dans la terre, en-dessous ou qui est dans l'eau sous la terre. Comme vous pouvez le voir, ce sont des désobéissances, directes à les commandements de Dieu. Il est rapporté que quelques jours après le carnaval, des averses massives ont provoqué des glissements de terrain et des inondations dans les villes côtières. De l'État le plus riche du Brésil, qui a jusqu'à présent été frappé par plus de 23,6 pouces. De pluie, le chiffre cumulé le plus élevé jamais enregistré dans le pays. Les opérations de sauvetage sont en cours et 1730 personnes ont été déplacées aussi 1810 sans abri, selon le gouvernement. De l'État de Sao Paulo, la quantité de pluie qui tombe en peu de temps est incroyable. Les maisons des gens sont détruites, les entreprises. Des gens ont disparu. Au milieu de ces gens encore veulent. Vivre leur vie d'une manière qui est rebelle à la parole de Dieu. Ils veulent vivre selon leur propre convoitise de la chair et pas seulement qu'ils veulent attaquer celui-là même qui est venu. Les sauver en se moquant de Jésus le Christ. Et maintenant le temps de se réveiller par ce que la Bible a prédit qu'à la fin des temps, l'amour de beaucoup se refroidira, les hommes seront amoureux d'eux-mêmes. Que amoureux de Dieu C'est ce qui se passe ici. Que pensez-vous de ceci s'il vous plaît Partagez vos points de vue dans la section des commentaires, donnez-nous un like si vous aimez la vidéo. Et abonnez-vous pour voir plus de vidéos. Merci, que Dieu vous bénisse.